Je bon, bon, ne pas que c'est pas avancé. Ah si. Mais pourquoi je peux pas J'ai tué le cosplay pas ça, C'est pas ça non plus. Hop. Je dois retirer. Hop. Ah, mais j'ai pas compté mon compte. Si, j'ai connecté mon compte. Est-ce que je dois aller tout en bas pour accepter un truc C'est le truc que jamais personne ne lit et qu'il y a toujours. Genre le truc hyper chiant qui fait 200 pages qu'il dans pratiquement tous les jeux. Sinon vous ça va Non J'ai lu ton putain de contrat Mais laisse moi... Ah, bah attends j'ai eu aucun personne en fait. Salut Got. aucun Momo PC... euh... euh PC. Ah Alors poste ton mur en Et là, c'est. J'ai jamais trouvé Momo. Hein. Ah. Ah ouais, mais alors on peut le savoir. Du coup. Et je vais demander à Screen à Momo de son pseudo parce que je trouve pas. Oh, attends va aller deux minutes dans, dans l'entraînement pour prendre un peu l'habitude de jouer encore une humaine. Ouais j'allais dire ça va mais. <rire> Ah ouais, pète en vrai. Mmh. ouais. En vrai, si, si je peux dire, j'ai jamais eu le Covid moi. Jamais. En même temps j'y crois pas trop euh, au Covid. Euh J'adore faire ça. C'est trop bien ça. Et pour, perso moi euh, je trouve que c'est un mensonge en vrai. Ah et demain euh, goth, euh, je vais st stream euh, sur Youtube. Si jamais. Personnellement, je trouve que le Covid fait assez le même nombre que de morts par seconde qu'il y a en monde. Et le plus c'est facile à avec un site. Du coup, ouais. Mais sinon ouais dommage je stream sur YouTube. Bien hein. J'ai chié. Dans le compote. C'est. Attends, je fais ma souris. Euh. Ça. Attends, regarde. Magique. Ça te donne un lien direct à ma chaîne. On lance ma chaîne, attends. Je check si c'est ma chaîne. <rire> c'est le mec qui met une chaîne et c'est pas si c'est celle-là. C'est. celle -ci. non, c'est celle-là, celle non. Oui c'est celle-là, c'est bon. Demain ça sera sur Youtube. Comme ça. On peut pas Je peux pas oh. Oups <rire> <rire> Bon allez, euh, en train de voir sérieux. Je prends le Mozambique à chaque fois, quasi. J'ai pas beaucoup de flèches. <rire> On oh, sait très bien ce que ça veut dire: 69. Hein. Tu sais pas pourquoi j'adore, mais.. Et... C'est à chaque fois qu'il y a 69, je regarde au même moment qu'il y a 69 marqué. Du coup euh, c'est ça qui, fait, qui me fait péter à rire. Pas bon on va essayer le top 1 aujourd'hui. C'est pas ton mot de chance hein Got. Je vais tenter le top 1 Si je ne si réponds pas pendant la game, c'est normal, hein, si jamais. C'est que je suis concentré sur la game. Oh, J'ai envie de créer un, un club. Est-ce que je crée un club Les astres. qu'il y a personne qui prend en perso. Je pense que je vais créer. Ah, ah pendant le break, ah oui. Logique. Oh, logique. Bon bah. J'espère pas tomber quand même avec des nuls quand même. Oh, j'ai Ah, j'avais pas lu la fin. Mais je l'ai quand même. En avant pour le Slater La victoire nous attend. Les gestes. Attends, c'est qui qui toi, on ouvre les yeux. Ah, je crois que c'est Cloud. C'est toi ou Cloud qui m'avait dit euh, qu'il rageait sur ses euh, jambes Qui avait ragé et qui avait désinstallé le jeu. Je crois que c'est Cloud. Ouais ça doit être Cloud. Ouais. Voici votre champion. Mon but c'est d'être là, d'être là, là, juste là, en plein milieu. Oh. Reste près de moi. Je suis leader de saut. <rire> personne ne va vouloir. Je suis leader de saut. Suivez-moi avec confiance. Je sens personne va vouloir euh, être leader de saut. Dis-moi pas que ça n'arrive qu'à. Ah non c'est pas Mais si un jour tu veux, tu veux tester un peu... Et où oui. et du où Reçu. Ok. Mais. Il dit là. Merde, tu es solo Ah non, pas solo c'est bon. Bien sûr. Première victime, attends la victoire. Hein ah. Culasse pour fusil à pompe par ici. Niveau 2. P2020 par ici. je sais même plus. Bah moi j'ai arrêté à Octane du coup, euh, je crois que c'est avant que j'ai arrêté. Ouais, je sais pas. Je marque notre environnement. Il y a une porte fermée ici. Mais je sais que ça fait au moins deux ans. Minimum. Si c'est pas trois. Elle est passé par ici récemment. elle' en vue, juste là. là. Ennemi en vue, par juste là. Récemment. J'ai le sentiment que quelqu'un est passé par ici. L'ennemi me tire dessus. Je marque notre environnement. Okay, ok ok ok. Et moi je charge hein. On me tire dessus. Je recharge. Tomber. Il y a une place à prendre alors. En fait, Appet, c'est vraiment un. Euh... Je marque l'autre oui. environnement. Je soigne mes blessures. Ils savent pas soigner. Ils savent pas soigner. On est d'accord, euh, Goat Je me soigne. Il faut que je recharge mes boucliers. Je prends un instant pour recharger mes boucliers. Euh. Demain, je sais, je sais pas vraiment. Ça dépend. De toute façon, je le me mettrai sur le Discord. Allez. Déplacement de l'anneau en bête. On est dans l'anneau. En position de force. Et bah, euh... Pierce Fire, ok c'est mieux, c'est petit peu Je recherche mes boucliers. Ah, oui. J'ai trouvé un bouclier thermique ici. J'ai trouvé un bouclier thermique ici. Votre attention. Ah. Non, ils ont pris la... Regardez, voilà. voilà. un pack de soutien arrive, je me soigne. Ok on est dedans. Je crois que c'est quelqu'un qui voulait ça jouer solo ça. Il y a peut-être quelque chose de sympa par ici. Un thermique ici. J'en ai déjà moi. Du coup ça sert à rien. Ah ouais. Y'a peut-être quelque chose... De... Y'a un sac à dos ici. Niveau 1. Merci bien. J'ai un accessoire au up ici. Pointe à dispersion. J'analyse oh, la zone. Ah. Voir par J'ai percé le bouclier d'un scotier. Cible à proximité. Ah, J'ai pas eu Je marque notre environnement. Ok, ok, ok. Elle <rire> est revenue au courant. Le, le Il d'orage m'a Y a une cible par là. <rire> Je vais on peut le faire. Ah mon viseur est pas assez loin. Que me soit voir par là. Je me Une couverture en plus. S'approche de la victoire. Je recharge. Non, je fais pas esprit, je suis des sexique. Le en gros, je peux pas écrire comme, euh, bah, je normal en fait. Je prends un pour un en fait. En fait, c'est pas de ma faute en fait. Hein. Je recharge mes boucliers. Ouais ça je sais que c'est un gros problème en vrai. Attention. Accélérant d'ultime par ici. Réplicateur en visuel. Yep. Votre attention, il y a un nouveau leader de frag. Prudence, Hop. un nouveau leader de frag. À oh. ah, moi que j'utilise Google en fait euh, pour m'aider. Le faiseur d'orage me presse. La sa capacité vision. ultime est parée. Qui veut l'avoir à l'œuvre? Une caisse de butin agrandie. les doigts. Il Y'a un répéteur 30-30 ici. Oh, J'en veux, je veux le répéteur en vrai. Ouais. Je prends le répéteur ou pas Chargeur lourd agrandi par ici. Niveau 2. Faites-le plein de munitions. Mais en vrai, est-ce que c'est si dérangeant que ça Ou pas Cellule de bouclier par ici. 45 secondes, l'anneau okay. est pas loin. Merci bien. Moins de 30 secondes. J'analyse la zone. Pour ce moment, on est bien parti pour faire un... au moins un top 3. Allons dans cette direction. Allons explorer dans cette direction. 10 secondes, l'anneau est proche. Ennemi repéré. Que sa vision me soit donnée. Pack de soutien en cours de, de livraison. Pack de soutien en approche. Ennemi détecté. Ouais, c'est chiant ça. T'as oublié de quoi dire. J'ouvre le feu. Bref, frag lancé. Je cherche une grenade thermique. Mort 3. Début, Début du compte à rebours de l'alerno. J'analyse la zone. C'est bon, c'est bon. Y'a personne. Proche. Il y a un ennemi encore vivant là-bas. Réplicateur en cours Ouvrez l'œil. Réplicateur en approche. <t> en> Dolores frappe à la porte. <t en> <t en> les squads putain dommage ouais j'avoue que c'est frustrant euh, d'oublier ce que tu veux dire Après, il euh, y, y a des gens qui disent c'est le Covid mais au final c'est un rhume ou une grippe. T'en penses quoi de ma visée, ma, de mon gameplay euh, à la manette Vu que toi t'es es PC, Est-ce que tu crois que j'ai une bonne une bonne visée quand même ou pas Parce qu'à chaque fois que quelqu'un euh, joue avec quelqu'un, ils me disent, mais t'as une bonne visée putain. Alors oui, je, je joue quasi à des jeux comme ça euh, tout le temps. Euh, du coup... Euh... Voilà. Camarade <rire> Felahi, la fin est plus rapide. Va sans chute. J'aime bien Papa Andy. Regarde en bas à droite, et le pseudo. Son nom c'est Papa Andy. Les prénoms que je distribue sont pas bons pour la santé. bien non plus, hein, hein. Voici votre champion. <gasps> le champion c'est aussi euh. Ne me le donne pas. Ne me donne pas le leader de, show... de saut. Attention. Je t'encule si tu me donnes le leader de saut. Parce que j'aime pas être leader de saut si jamais. Je déteste ça. Atterrissons ici. Accrochez-vous, on atomiser l'ennemi. Demain je pense faire que du battle royale. Par exemple, code, appet. Euh, Et euh... Et Fortnite peut-être, je sais pas. Oh merde. En fait, c'est celui qui a une arme. En premier, j'ai une arme. J'ai un sac en d'or nature. Hein. Bon, je suis déjà... Il y a un sac à dos ici. Manche, niveau 1. Début du compte à rebours de l'anneau. On est déjà à l'intérieur. Il y a un sac à dos ici. Niveau 2. J'ai trouvé un bouclier évolutif ici. Ça mais c'est une zone de roue ici J'aime le spawn. On a juste une la chance avec l'autre. Premier frag. Tu joues à Battle Royale toi, God tu sais Ou t'aimes pas les Battle Royale Ah bah j'allais ouvrir une cache. De frag, attention. Oh. Ok, c'était juste pour savoir. C'était juste pour savoir. Mastiff par ici, Devotion par ici, Il y a un fusil à charge ici. R99 juste à vogue par ici. Ouais, oh c'est bon, on a compris. On s'en bat les couilles. Si on vient pas, c'est qu'on s'en bat les couilles. Cette crosse de précision par ici, niveau 3. Énergétique par ici. Je. Oh, je pense Merci bien. Il me faut des munitions légères. Ah, mais oui, mais j ai... J ai... Attends, c'est où que j'avais vu les munitions légères Allons dans cette direction. Attends, je vais lui prendre les munitions légères. En fait, il faut juste trouver le bâtiment. J'étais. Ma capacité ultime est prête. Que la ultime prête, tout comme moi. Il y a peut-être quelque chose par là-bas. À l'alerte, perdant du dieu de l'anneau. On est tous dans l'anneau, c'est bon Il y a, si a. peut-être quelque chose par là-bas. Peut-être plusieurs ennemis par ici. Téléportation. Putain j'ai tenté. Putain j'ai tenté. Et c'est du moi je peux pas m'asseoir comme je veux à cause d'un truc euh, que j'ai au cul. Du coup, je suis obligé de m'asseoir sur un coussin. J'ai mal au dos à l'heure Jouer avec lui. Oh bah, L'objectif demain, c'est de faire au moins un top 1 dans les trois jeux que je vais jouer Fortnite, euh, Call of, et bah, Warzone plutôt, et Apex. Au moins un temps dans de les trois. Ah je suis les dents de dessous. Où que vous voulez aller, vas-y. Où est-ce que vous voulez aller Pointe <rire> J'aime je... eh, pas être les dents dessous et que personne ne pointe ou euh, qui veulent aller. Et eh, franchement. Atterrissons ici Avec moi pour le saut, allez. Je sens ma frustration à chaque fois que je suis en dessous et que personne ne pointe. Mais Bécroche au bout d'un moment, non Victoire. Manche une, Début du compte à rebours de l'anneau. On est dans l'anneau. C'est toujours ça de pris. ouais J'avoue. C'est toujours ça de prix. Il y a une tour de saut par ici. Mais non, mais prends pas maintenant qu'on On a juste pas fini des loutes nous, mais.. Attention nouveau leader de l'ami C'est qui est Kiki encore Putain. L'ennemi me prend pour cible Mais oui, mais va pas, pas tout seul, connard Ça va, j'ai rien dit. Il y aller tout seul si tu à buter un ennemi, c'est bon. Enfant, on approche. Je suis à terre. T'inquiète pas, mon chemin ne Faudrait qu'on aille par ici. Ennemis m'y en vue juste là. Contacter avec Confirmé. Ça passe le temps, ça te m'a reçu. Ah, c'est pas lui. C'est okay. J'ai détruit le bouclier de la ligne. Avis brouillard. J'ai mis à terre une cible. Recharge. Frax confirmé. C'est un ennemi. Toute leur escouade. Je me le C'est la bannière de notre allié. Ah, euh... oh, il viendra récupérer. Bien, ma capacité ultime est prête. Je recharge mes boucliers. Ça, ça, ça je vais me mettre sur le de toi, tu vois. Pack de soutien en cours de livraison. Regardez, un pack. De... J'ai plus de munitions énergétiques. s'il n'y a pas de munitions énergétiques en vrai. Bon petit allié. Ah je crois qu'elle crache 1er février déjà. La, laisse leur temps de sortir, il pas, euh, faut pas faire comme euh, les fans de Fnaf qu'ils ont voulu euh, La le jeu qui a plus tôt et qu'ils ont bug... autres. En fait, là, il faut leur laisser le temps de finir le jeu en vrai. Bien évidemment, j'ai plus de munitions énergétiques. Hein. Mais ouais, laisse leur temps. Ouais. établi avec la cible. Lancé. Élimination, confiant. Je me couvrez-moi. J'ai détruit le bouclier d'un ennemi. Je recharge. Il est pas mort est mort. Contact établi avec la cible. Et si on allait par ici Vous êtes dans leur viseur. Un ennemi m'a en visuel sur ce J'ai activé le portail. Un portail ici. Je trouve du plomb Mais... un portail. C'est pas pour les chiens. Mais non, mais... Tu vois de d'autre côté connasse. Votre attention, vaisseau de ravitaillement. Attention, livraison du réplicateur. Un réplicateur arrive. Ah oh ouais, mais bah, je prends mon temps pour viser en vrai. Du coup, ça joue aussi. Eh, je vais hey, rush. Hein. Ah, il se rush, c'est bon. Attention à non Je peux pas. Je peux pas t'aider, mais. Je l'aider Je reste en alerte. Il faut que je recharge mes boucliers. Merde, non, c'est pas ça que je veux faire. On espère qu'il n'y a plus d'ennemis. Une minute avant que la se resserre. 30 secondes avant de faire le tour. Très bien, on est J'ai la bannière de notre coéquipier. 30 secondes. Saut dans le vide. Là, plus que 10 secondes. Là, ça va envoyer du lourd. Allez. Ça y est, la dos bouge. Le me est pour Allons explorer dans cette direction. Fausse alerte. De ce qui en approche. Il y a une mitraillette car ici. Il y a une caisse de fringues ici. Je me soigne. Je me soigne. Couvrez-moi. Oh. par contre leur escouade Cette dimension nous sourit. Beau boulot. Contact établi avec non. la cible. Oh. Si on allait par ici oui. Une petite erreur. J'en charge mes je pliés. L'anneau est pas loin. Une minute avant fermeture. Je fais par ici. Je me souviens pas des questions Octane. Entire, Et merde. La Dommage. Dommage. Attends, j'ai pas vu combien. C'est C'est quoi les occasions de Attends, je vais aller voir. Oh, attends. oh. Ah oui et, et je bouge les oreilles aussi Je crois. Attends, j'allais voir. Bah les oreilles, il n'y a pas d'oreilles. Ouais si je vois. Attends je vois, je vois. Attends j'ai juste. Ah c'est pas celle-là. Ah non mais Doctan t'as dit. Mais qu'est-ce que je regarde moi. Ouais voilà. C'est quoi le deuxième? Ah oui Je regarde Frantzweyer à la place de Doctane. Allez, On est juste encore comme un en game. De toute façon demain sur Youtube on va être un peu. Sur trois différentes Battle Royale. 4 parce que je connais la quatrième il n'y a jamais personne dessus euh, je sais pas vers 14h peut-être 14h30 de toute façon je vais, vais le terminer je pense que je vais faire deux, heure, deux heures euh, chaque euh, battle royale Ouais, je sais pas trop en fait. Ce que je vais faire, comment je vais faire. Ah c'est moi. Je ne connais pas la peur. Je le lien sur Discord. Du coup tu sauras à quelle heure en fait. Dès que tu vois que je lance. Bah je mets un lien dans Discord. C'est que j'ai suis en live. En vrai, ou que. Je sais plus où j Tu crois que moi j'ai peur de toi mais Je me suis éclaté les jambes moi-même Je crois que j'ai. On a spawn là-bas Tout à l'heure Bah, moi. Allons dans, dans cette direction et ailleurs. La pression. Mettez les gaz, on est en chute libre Ok. Suis -vous Un Je leur prends tout leur loot. Votre attention. Premier frag. Mmh. Le Je me téléporte Pour information Un ennemi m'a en visuel J'en suis sûr Je me barre Il m'a repéré <rire> Surveillez vos secteurs Nouvelle escouade en approche Je suis à terre J'ai besoin de secours Il reste que nous Un toque me tire dessus Eh oui mais ou que je cours euh... inverse. J'ai détruit le bouclier d'Amélie. Je me rapide seule. Deux secondes. Je redonne du jus à mes boucliers. Charge mes boucliers. Ouf. C'est Octane qui a dit ça. J'avais pas vu ton message. Sinon, ouais, ça octane. <rire> Il me faut des munitions légères. Besoin de munitions pour fusil à pompe. Votre, votre attention, il y a un nouveau leader de frag. Je vais voir de ce côté. Tu me suis ou pas, Blasi Compris. On a un nouveau leader de frag. Ah, j'adore ça. J'aime bien au début comment j'ai volé les gars. Je les ai littéralement volés. Bien. Ma capacité ultime est prête. Si y'a un arc, je le prends par contre. Un pack de trésor. J'ai choisi la bonne voie. Des Pas munitions un lourdes, ici. Sac de soutien, en approche oh, Et un oh, sac à dos, ici. Non Niveau 1. Elles m'y ont vu, juste là. La est un pas de plus vers mon objectif. Oh, Contente qu'on soit ensemble. Cellule de boucliers, par ici. Je recharge mes boucliers. Quelqu'un sans moi Je me rappelle. Deux secondes, deux secondes. Attends C'est pas juste Ah c'est... ok J'ai cru qu'il y avait un ennemi Votre attention, le leader de frag a été éliminé. C'est moi qui l'ai vu. Le leader de frag a battu. Le bouclier d'un ennemi. J'ai buté le leader de frag. Attention, on va peut aller. Je recharge mes boucliers, Il y a un nouveau leader de frappe. Un nouveau leader joué façon rempart. Ça, il va revenir. J'aime bien le mec qui est juste venu euh, mettre quelques balles. <rire> J'avoue. Oh ça a bon côté au moins. Il reste la moitié des escouades. Faites péter les lunettes noires, on va à un enterrement. <rire> J'adore cette réplique, Ça vaut. éclateur arrive. Il y a une optique ici, moyenne portée. Toujours. une cache Faites attention oh, On peut faire avec tous les explosifs, OK. J'écoute, hein. Si je me tais et qu'il n'y a plus de son, c'est que j'écoute, hein. Ouais, ouais. Amène-toi, Blasi. Je vais de ce côté. Reçu. Ça va les gens. Ah moi qui manque toutes leurs balles. <rire> Je sais pas, j'ai pas entendu. Ennemi repéré. Je à l'intérieur. Ramène-toi, Blasi. Je vais de ce côté. Votre attention. Livraison d'un pack de soutien. Euh. Pack de soutien en approche. Je me soigne. Je reste en héros. Il faut que je recharge mes boucliers. Ils m'ont repéré. Je suis sous le fond. Contre, je recharge. Il faut que je recharge. Il faut que je me Réplicateur en visuel. On me tire dessus Je recharge. Votre attention, le champion a été éliminé. Bye bye, champion Oh, tu nous manqueras. Je recharge mes boucliers. Je me téléporte. Je recharge mes boucliers. Oh c'est chiant tout ça H24 C'est les rangs d'ultime, par ici. Il faut que je recharge mes boucliers. <rire> je me soigne. Tu me suis ou pas, Blasi? Ok. Ramène-toi, Blasi, je vais de ce côté. Je vais voir de ce côté. Tu me suis ou pas, Blasi? J'ai l'impression que c'est un bot. On ouais, est déjà à l'intérieur. Ouais, ça chiant ça. Ça m'arrive tout le temps, bah, quasi tout en approche. Je tire. On me tire dessus. On est attaqué par une autre squad. C'est pas évident. Je pense qu'il y a un tireur à proximité. Putain, dommage. En vrai, on peut pas dire le contraire. Je joue bien, en vrai. Bon, on peut dire le contraire, mais ça serait mentir quand même. Oh, les jeux C'est vrai, j'ai oublié aussi moi. Je sais même plus comment elle s'appelle, le mien. Je sais même plus à quoi ressemble. Je me rappelle qu'il y en avait un que j'adorais. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça sur ce truc. les belle larme quand même! Je crois que c'est un sniper en fait. Ouais, c'est un sniper, ok. Attends, apparemment j'en ai un nouveau avec. <rire> ouais, je crois voir. Please. Le wingman J'ai un nouveau truc sur le wingman Non, je préfère. Un... J'arrive à jouer PC hein, si jamais. Attends, je vais mettre un truc. Aussi, un message. Un petit message. Hop, hop. Je re. bientôt heureusement qu'il y a l'autocorrecteur hein, sur la paix hein. bon bah j'arrive à... merde les trucs dégueulasses hein. j'arrive euh... got Et je vais pisser tout de suite pas on a été dans un crossfire juste pour ça et qu'on a perdu sinon c'était bien je vais commencer je vais prendre stream là. en bon, vrai ouais. Non, non, non, Les jeux sont tous sauf aléatoires quand on ouvre les yeux. Euh, du coup, je sais pas quoi utiliser, du coup, connard. Pas de voix On s'active. Je fais ma tournée après ça. Enfin, on verra. C'est déjà arrivé, hein Et pas qu'une fois Non, là, ouais, tu joues même pas, le perso je joue pas le perso. Je ouais, joue même. retiens-moi parce que sinon je, je vais péter un câble et je vais... Je vais tuer la personne derrière l'écran. Je sais même pas la jouer elle. elle je vais péter un câble vraiment. Et où Et où encore est Non, non c'est pas, bien pas bien bon d'entendre Vous me suivez pas Tout ce qui compte, c'est qu'on gagne On se repositionne ici. Posse alerte. Il y a un ennemi encore vivant là-bas. Vous avez carte. Culasse pour fusil à pompe, par ici. Niveau 1. Les culasses améliorent la cadence de tir. J'ai détruit le bouclier d'un ennemi. J'en ai mis un autre à terre. Oh, oh. Pour les... bon, info, je vois sur ma carte qu'on est carrément dispersé. J'ai fait le bon choix. Pas eux. On se concentre. Faut qu'on arrive dans l'anneau. J'ai plus de munitions lourdes. J'ai éliminé un ennemi. Élimination confirmée. Je recharge. C'est presque sûr qu'il y en a là-bas. Presque sûr. Il y a un sac à dos ici, niveau 1. La capacité ultime est rechargée. Je recharge. Mon clé a le dernier. Ah bah le wingman. C'est bien. Pas besoin de me remercier. Prends le pot de bain par contre Qu'on me tire dessus Je recharge. C'est rageant pour quelqu'un prend ton arce par contre. Je recharge. Vas-y moi je reste avec lui. Et hein. si on allait là Bien reçu. Euh, il a voulu jouer solo, il va jouer solo. Je suis sous le feu. Bouclier ennemi détruit. Je recharge. Ouais on se voit les couilles Eh hey. merde on dirait que cas ce but nous deux boucliers de chaos par ici niveau 2 Goth t'aime témoin il est parti tout seul le, le gars Chargeur lourd agrandi par ici, niveau 3. Ah si j'ai une arme lourde, ok. Ah bah c'est pour le Wingman. Merci. Y'a pas de quoi, tout le plaisir est pour moi mon pote Alors T'es pas CP euh, 70, euh. 100. Allons voir par là. 70, je sais même plus. 187 Je mmh. oh, sais plus. Mmh. Peanut, comme je euh, comme l'appelle. On est déjà dans l'anneau suivant. Ça sent la victoire. Ça sent. C'est quoi cette odeur Bon, enfin bref. Ah, c'est pas le Wingman Ah, si, c'est le Wingman. a pas mon skin dessus Oh c'est rageant d'être avec des joueurs qui savent pas jouer. Mais c'est pour faire ça, allez, allez, allez en entraînement les gars. J'ai changé. Je peux pas aller en entraînement tester leur arme de merde. Je pense que demain euh, je vais tryhard ben, en vrai. Il me faut des munitions légères. Il y a peut-être un truc par là. Merci. Pas de quoi. Tout le plaisir est pour moi, mon ami. Y peut-être un truc par là. Uh oh. Laissez tomber, j'ai rien dit. <rire> Si on allait là. Allons voir cette zone ici. Ah bah. Et si on allait là? Compris. Vos alertes. Allons dans cette direction. c'est Attention, il y a un vaisseau de transport par là je, je suis quand même pas aveugle, j'ai vu un gros vaisseau apparaître. Je me suis dit, mmh. Est-ce que ça serait pas un ennemi ça Généralement <rire> tu te demandes ça. Là. On est à la moitié des escouades. Je, vais, euh, je pense que je vais euh, soit arrêter, soit refaire une dernière, je sais pas. Je sais pas l'utiliser en plus, euh, tu m'aurais donné... division c'est le moment de prouver que je mérite les Je sais C'est le logo. Je crée le clan. on va mettre des couleurs désastre ah voilà non c'est pas la bonne couleur oh en vrai ouais, ça fait stylé et ça Attends, non. Ah. En vrai ça fait stylé comme ça euh, un out, ou pas Comme ça ouais c'est bien, allez. Pour l'instant. Oh. Ah c'est quoi ça Free club Voilà. Est ce qui. Je connais Je suis pas sûr de connaître. Non, je connais pas. Je c'est pas le gars qui était avec moi avant Allez je vais faire une petite dernière moi C'est la tienne dernière d'aujourd'hui hein si jamais et dommage je vais tryhard sur youtube ok vous cœur des nouveaux attendez le youtube dommage le tryhard dessus et le discord écoute god j'ai mis beaucoup de temps à faire ça <rire> C'est la victoire. Franz Fayer. Bonne chance. Amusons-nous et évitons de mourir. Je pense un jour que je vais acheter Octane. J'aime bien Octane. Je vous présente votre champion. atterrir par ici. On retient son ouf, souffle. Ouf. Enfin pour ceux qui peuvent respirer. Compris. C'est mauvais J'ai abattu un ennemi. Premier frag. Je marque notre environnement. Oh, Bravo, les amis. Premier frag. Non. Je répare mes dégâts. Le prochain à J'ai détruit le bouclier d'un ennemi. Je suis à terre. Suis en... Ils m'ont repéré. Je suis sous le feu. Ennemi à terre. Une seconde, ça va aller. Rien Tiens le coup. Mon heure n'était pas venue. J'ai percé un bouclier ennemi. Pas de problème. Je paye au grain. De nouveaux amis viennent nous tuer. Une autre escouade, quoi De champion Je plus est plus de munitions légères. Waouh Je crois que c'était la dernière légende de leur escouade. Je soigne mes blessures. J'ai détruit le bouclier d'un ennemi. Je recharge. On me tire dessus! J'ai percé le bouclier d'un scout. Je recharge. On me tire dessus! Est passé par ici. Attention Et... au niveau On me tire dessus. entrée Entrez. <rire> Dommage. J'ai je... <rire> <Dommage. rire> juste pas eu de chance avec les armes. J'ai pas eu assez de munitions. Bon. Bah moi j'arrête le stream pour un moment. Je vous dis, Je vous dis à demain. Sur Youtube, hein, demain. De toute façon tu vas être là toi, euh... Got, pour Youtube. Ouais, à demain. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. dormez bien. Passez une bonne après-midi. Et repose-toi bien, Got. J'ai pas envie que tu tombes encore plus malin, euh... Bon, moi ça veut dire que tu peux venir sur mes streams, mais bon. <rire> bon allez, à plus Ciao